Le jour de gloire est arrivé. Je veux que vous alliez dans les ores Nemancha et que vous trouviez le corps du colonel Simon de Limière. Dans moins de six jours, le Napalm aura tout brûlé. Si, au cours de cette mission, tu t'avises de désobéir à un seul de mes ordres, je te tuerai sur place on ferait pas pour son pays. Viens manger Il est arrivé quoi à l'arabe là-bas Tentative d'évasion Pire. On de s'intégrer à la chorale. Ah Est-ce que nous savons encore ce que c'est la miséricorde, mon colonel Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. <rire>